Un peu de sport, c'est bon pour la santé, hein. Et des sports, quoi. Donc euh, nous sommes dans les temps de confinement et c'est pas bon de rester, euh, de bon, rester assis, rester endormi. Et parfois il faut un peu courir, un peu faire du sport pour euh, la santé, quoi. C'est pourquoi. Euh, vous voyez que le matin, je suis réveillé je commence à faire un peu d'espoir dans la, la cuisine quoi. Parce que nous ici, nos, nos maisons et, ne contiennent pas vraiment de, de l'espace. Euh, C'est pourquoi euh, je suis pourrais euh, de faire ça ici.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 This, 7, 8, 9, 10, 1, 2, C'est ça, donc euh, un peu de sport, voilà, pour la santé, vous comprenez. Nous sommes euh, au temps de confinement. Il ouais, ne faut pas stressé toujours là euh, sur le lit en train de dormir. Hein. Il faut faire un peu de sport. Voilà. Si vous euh, vous êtes réveillé le matin, vous commencez à faire un peu de sport. Pour enlever un peu de... Il faut transférer. hein Si vous transfirez euh, euh, la peau, quand vous transfirez là, la peau va faire sortir un peu de maladies C'est pourquoi... Ainsi, c'est c'est C'est fini. C'est fini.